Le territoire habité par les Algonquins est très grand. Il s'étend de l'océan Atlantique jusqu'aux montagnes rocheuses. La plupart des habitants vivent dans les régions de la côte de l'Atlantique, de la baie du Tson et dans les régions qui entourent le territoire Iroquoien. La majeure partie de ce territoire est couverte de forêts, mais certaines régions sont plus montagneuses. La plupart des nations algonquiennes vivent dans la région qu'on appelle le bouclier canadien. Il est difficile de faire de l'agriculture dans cette région parce qu'il y a beaucoup de pierres et de forêts. Les Algonquins se nourrissent donc du gibier, comme le lièvre ou la perdrie, qu'ils peuvent trouver dans les forêts, et du poisson qui vit dans les nombreux lacs et rivières du bouclier canadien. Les territoires où vivent les Algonquins ont des températures assez froides, mais ceux qui vivent plus au sud profitent d'un été assez chaud. Comme on peut le voir sur la carte, les Algonquiens qui habitent le plus au sud vivent sous un climat continental humide où les hivers sont les plus courts. Ceux qui habitent un peu plus au nord connaissent un climat subarctique où les hivers sont beaucoup plus longs et froids.